bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc normalement vous avez déjà fait là euh, deux divisions une soustraction une addition une multiplication là on reprend par rapport à ce qu'on a travaillé hier hier on a travaillé que quand on traçait un pavé droit voyez recette magique 4, 4 carrés sur 3 je repars d'ici et je fais à nouveau 4 carrés sur sur 3. Là, ça va être en pointillé, en pointillé, et je termine 1, 2, 3, 4. Déjà, vous faites ça, vidéo en pause. Ce qu'on a travaillé hier, c'est que si ici, on imagine que ça fait 3,7 cm, que ici, ça fait 2,5 cm et que ici en hauteur ça fait par exemple 4 cm. Comment on va calculer le volume de tout ça J'écris volume égal 3,7 cm multiplié par 2,5 cm multiplié par 4 cm. Et donc, il faut que je calcule d'abord, faire mon opération, 3,7 fois 2,5, 5 fois 7, 35, je pose 5, je retiens 3, 5 fois 3, 15, et 3, 18. Je fais comme si c'était des dizaines, donc je décale d'un cran. 2 fois 7, 14, je pose 4, je retiens 1, 2 fois 3, 6, et 1, 7. Et j'additionne 5. 8 et 4, 12, je pose 2, je retiens 1, 7 et 1, 8 et 1, 9. Ma virgule, deux chiffres après la virgule, donc ici elle va être là. Donc ça va me faire ici 9,25 cm, et il faudra encore que je multiplie par 4 cm. Donc maintenant je pose cette opération-là. J'aligne bien mes chiffres à droite, puisque je ne prends pas en compte la virgule pour l'instant. 4 x 5, 20, je pose 0, je retiens 2, 4 x 2 8 et 2 10 je pose 0 je retiens 1 9 x 4 36 et 1 37 il y a deux chiffres derrière la virgule et donc je tombe à pile 37 cm3 je souligne mon résultat donc premièrement vous recopiez ce calcul enfin vous essayez de le refaire plutôt donc premièrement vous refaites ce calcul vous ne recopiez pas, vous essayez de bien le refaire. Et une fois que vous avez terminé ça, je vous donne l'autre exercice qui va être exactement du même genre, que vous faites maintenant tout seul, et interdiction de se tromper. Donc cette fois-ci, vous avez ce pavé droit là, comment vous calculez le volume Tout à l'heure, quand le, le pavé droit il faisait 3,7 sur 2,5 sur 4, le calcul qu'il fallait faire, c'était celui-ci. Mon nouveau pavé droit, il fait 4,3 sur 2,8 sur 5. Quel est le nouveau calcul qu'il faut faire Et vous l'effectuez jusqu'au bout, comme on a fait au-dessus. Vous soulignez le résultat à la fin. Dernier exercice, vous avez un pavé bleu en bas, un pavé rouge au-dessus, et il faut trouver le volume total. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez calculer le volume du pavé bleu. Vous calculez, vous faites tous vos calculs là. Vous réfléchissez peut-être vous l'avez déjà fait celui ci on ne sait jamais ensuite vous avez un pavé rouge et eh ben vous faites exactement enfin pareil vous calculez son volume et comment vous allez calculer le volume total du bleu plus du rouge vous écrivez votre calcul et vous faites les opérations sur le côté sans les mélanger bon courage